Bonjour, Sauvons l'Europe est ce soir au New Morning avec le collectif pour la libération de Webdel 15, qui est un rappeur tunisien, aujourd'hui en prison à cause d'une de ses chansons. Depuis le début de la révolution de Jasmin, Sauvons l'Europe cherche à accompagner la transition démocratique dans le sud. Nous avons poussé auprès du Parlement européen la résolution WD15 sur un Erasmus est bon, sur Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est demander que Webdel 15 reçoive le prix Sakharov du Parlement européen, parce que la question qui est posée à l'heure actuelle en Tunisie, à travers les artistes, à travers les gens, journaliste, à travers les rappeurs qui sont mis en prison, c'est celle de la liberté de parole, quel que soit ce qu'ils font.